Salut à tous, c'est Tonya, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Euh, Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer ce que je fais comme abdos régulièrement tous les matins ou tous les soirs dès que j'ai entre 10-15 minutes euh, de temps de temps mort. Et ben, Je pratique un petit peu d'abdos. Du coup là vous allez trouver un training type que je peux mettre en place le matin pour essayer d'améliorer ma gym et améliorer mon athlétisme. Ce que je vous propose, c'est de télécharger donc une application que vous allez retrouver euh, sur les smartphones, ça s'appelle ok Vous allez arriver directement sur une, une espèce de, de page d'accueil où on vous propose un Amrap, un ForTime, un minimum et un Tabata. Donc là, dans l'idée, moi je vais sélectionner Tabata, là on arrive sur ce que j'ai déjà pu faire, donc euh, ça ne se remet pas en fait à zéro, d'accord Là je vais me mettre euh, admettons euh, je vais mettre 8 rounds d'accord aujourd'hui on va faire au pire donc je sélectionne 8 admettons tac euh, à côté de work je vais mettre donc 35 secondes aujourd'hui je vais faire 35 secondes d'effort d'accord ensuite juste en dessous il y a écrit 15 et je vais l'augmenter un petit peu pour le repos et je vais mettre 25 secondes de repos d'accord donc là comme vous l'avez compris ça me fait à chaque fois une minute de, de, de dans le travail plus le repos Donc là mon workout il va durer 8 minutes En tout si je, je peux l'augmenter je peux mettre 10 minutes, je peux mettre 15, je peux mettre autant que je veux L'idée c'est que ça soit quand même assez intense et que je ressente plutôt bien bien bien mes abdos Donc dans l'idée mon workout il va se dérouler comme ça d'accord Une fois que j'aurai une play il va y avoir un décompte de 10 secondes Donc j'ai 10 secondes pour, faire, pour me mettre en place et pour faire mon taf euh, autre chose que je vous propose, là je vais mettre des exercices un peu au pif Pas forcément au pif mais ce qui me, moi me travaille le plus les abdos d'accord Faites au ressenti, faites à ce que vous, vous ressentez le mieux possible Et puis ensuite quand vous mettez en place vos exercices tous les jours Faites en sorte de changer régulièrement d'échanger de régulièrement d'exercice, d'échanger de régulièrement de, de forme de workout peu importe, une fois 40 secondes, 20 secondes de repos, une fois 30 secondes, une fois 20 secondes comme vous le souhaitez, de toute façon, le but c'est que ça soit constamment différent voilà, Alors on va pouvoir y aller, moi je me mets en place j'actionne mon compte à rebours, donc dans 10 secondes ça va partir Bon, premier exercice, je me fais un petit peu de hollow. Je lève les épaules et je vais actionner un petit peu de jambes pour rendre mon mouvement un peu plus difficile. Là, je vais arriver dans mes 25 secondes de repos, donc évidemment, je ne fais rien pendant mon repos. Ensuite, classique, je vais envoyer des petits sit-ups parce que je trouve que les sit-ups c'est quand même pas mal pour imiter le GH des sit-ups et c'est un peu plus facile et plus atteignable. Je touche le sol derrière, je touche le sol devant, je finis mon extension. Mmh. Imaginez que vous avez un ballon dans les mains et que vous voulez vraiment l'expulser vers l'avant, ça va vous aider à en enchaîner plusieurs plus facilement. Ensuite, je vais mettre en place une forme de V-up. Cette fois-ci, je ne vais pas descendre de mes jambes. Je vais rester en haut et je vais remonter le plus haut possible. Déjà que j'ai un petit temps de travail, alors en plus, si je relâche mes jambes au sol, voilà, c'est une perte de temps, vous avez compris. Il n'y a pas de cinéma. Franchement, je... vous allez voir que ça va vite, vite vous brûler les oeufs d'eau. Dernier, c'est une forme de crunch un peu à l'ancienne sauf que je reviens sur des jambes tendues moi j'aime bien cet exercice là je trouve qu'il me recrute pas mal les abdos et je le trouve tellement classique et tellement atteignable que bon, j'aime bien donc ça c'était mon premier tour on peut appeler ça un tour si vous voulez avec mes 4 exercices et bah du coup je vais en refaire un autre puisque je me suis mis 8 minutes je vais en refaire un autre avec exactement les mêmes exercices comme je l'ai dit au tout début, j'aurais pu choisir de mettre d'autres exercices, plus longs, moins longs. Mais voilà, moi j'ai mis ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça cool. Demain je changerai. Mon training abdos est terminé. J'ai terminé mes, mes 8 rounds. Euh, je me suis déboîté les abdos. Je me sens bien, je les sens bien, je, sens, bien, je sens que j'ai travaillé. Et tous les jours, je recommence une autre série avec différents exercices et différents temps de travail et de repos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. où Vous retrouverez euh, des actualités sur mes trainings, euh, sur, euh, sur mon rythme de vie, tout simplement. Et euh, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ¡Gracias!